Dans notre monde de chiffres, la bourse, c'est la place du marché. Elle est centrale, populaire, grisante, bouillonnante. On y fait des affaires, par endroits on harangue encore les acheteurs à la criée, et parfois, malheureusement, on repart bredouille ou alors les poches un peu allégées. Pour beaucoup d'entrepreneurs, l'introduction en bourse peut s'apparenter à une sorte de graal, comme l'aboutissement d'années de développement qui se concrétise par la mise en vente officielle d'actions auprès du grand public et qui vient asseoir ce pas de plus vers de nouveaux défis. Uber, Airbnb, Facebook, Zoom, si certaines introductions font du bruit, elles ne riment pas toujours avec succès. Avant d'entrer dans les détails, on met les cartes sur table pour y voir plus clair. C'est quoi la bourse Comment ça marche Qu'est-ce qu'une introduction boursière À quoi ça sert Qu'est-ce qui pousse petites et grandes entreprises à se lancer dans ce nouvel épisode de Coffee on the Moon, on s'intéresse à cette méthode de financement participatif vieille de plusieurs siècles qui marque un tournant dans l'histoire des entreprises cotées. Pour nous éclairer, Clémence Tanguy, journaliste éco pour le Whips le café de la bourse, est avec nous aujourd'hui. Vous écoutez le cinquième épisode de Coffee on the Moon, bienvenue! Clémence Tanguy, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Tout d'abord, pour les auditeurs qui comme moi ne boursicotent pas trop, euh, est-ce que vous pouvez nous réexpliquer les fondamentaux de la bourse C'est quoi concrètement la bourse et à quoi ça sert Alors la bourse, c'est une place de marché immatériel où on va acheter et vendre les actions de sociétés qui y sont cotées. Donc concrètement, ça veut dire qu'on échange de l'argent contre des parts d'entreprise. Parce que ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, on parle souvent d'action, on parle souvent d'actionnaires. On ne sait pas toujours qu'une action, c'est une part du capital de la société qui l'a émise. Donc, on peut par exemple comparer avec une entreprise et un bien immobilier. C'est une société cotée, c'est un peu comme si c'était un bien immobilier qui était en indivision entre tous ses actionnaires. Donc, un actionnaire il possède une partie de la société dans laquelle il a investi et évidemment plus ou moins importante selon le nombre d'actions que lui détient. Et alors, ce qui est aussi extrêmement important, et je voudrais insister euh, un peu là-dessus, c'est que tout le monde peut acheter ou vendre des actions. Donc ça veut dire que les particuliers peuvent acheter ou vendre des actions, mais aussi les banques, les compagnies d'assurance et les sociétés elles-mêmes qui peuvent à la fois détenir une partie de leurs propres actions, mais aussi des actions d'autres sociétés. Et alors en France, on a le marché parisien, les actions, elles sont continuées au cours de cinq séances par semaine, c'est du lundi au vendredi, de 9h à 17h30. Et les horaires de cotation, les jours de cotation peuvent varier, et surtout les jours fermés de cotation peuvent varier selon évidemment les pays et les différentes places boursières mondiales. C'est quoi une introduction boursière Une introduction en bourse, ça revient un peu à se demander, mais en fait, les actions, d'où elles viennent quoi. Alors, il y a deux types de marchés sur le marché action, Il y a le marché primaire, le marché secondaire. Alors, le marché secondaire, c'est le plus, le plus répandu, c'est le marché des actions de seconde main. Donc, vous achetez des titres à des tiers qui les ont déjà en portefeuille et qui souhaitent les vendre. Là encore, ça peut être des particuliers, ça peut être un fonds, ça peut être une banque. Voilà, on s'échange les actions de seconde main. Le marché primaire, lui, c'est le marché des actions nouvelles et qui concerne évidemment le l'introduction en bourse. On parle de marché primaire quand les actions que vous achetez sont directement émises par la société. Donc, elle va euh, introduire son capital en bourse. Alors, on parle, nous, en France, d'introduction en bourse. Le terme anglo-saxon, c'est « Initial Public Offering ». C'est un terme très usité par la presse spécialisée, donc il faut retenir. Alors, l'abrégé, c'est IPO et qui traduit très bien, euh, littéralement, ça signifie « offre au public ». Initial. Donc il traduit très bien qu'il s'agit de la première fois que l'entreprise va proposer au public des parts de son capital. Euh, donc le marché primaire, c'est évidemment les IPO. et puis il y a aussi lorsqu'une entreprise émet de nouvelles actions. Ça aussi, euh, là, dans ces cas-là, c'est à nouveau l'entreprise qui émet les actions. Quel est l'intérêt euh, Quelles sont les motivations finalement des entreprises à vouloir rentrer en bourse alors, une entreprise, elle va s'introduire en bourse, euh, la plupart du temps, la plus importante des raisons, c'est pour son financement. Une entreprise, pour se développer à l'international, pour lancer un projet en R&D, pour embaucher de nouveaux salariés, pour plein d'autres choses encore, elle a besoin d'argent. Alors, comment elle fait Il y a trois possibilités. Soit elle emprunte de l'argent à une banque, en fait, comme vous et moi. Soit elle emprunte de l'argent directement aux investisseurs sur les marchés financiers. Dans ces cas-là, elle va émettre des obligations. Soit elle vend aux investisseurs des parts de son capital sous forme d'action. Là, c'est l'introduction en bourse. Alors, clairement, c'est la raison majeure, hein, le, le financement de sa croissance. Mais il euh, y a quand même d'autres raisons qui peuvent hein, la pousser à euh, s'introduire en bourse. Bah, D'abord, c'est la crédibilité d'une entreprise introduite en bourse, alors à la fois auprès de ses clients, mais aussi auprès de ses fournisseurs et aussi auprès des établissements bancaires. En fait, une banque, elle aura moins de mal à emprunter de l'argent, souvent, si elle a déjà été introduite en bourse. Et puis, ça donne de la visibilité à une société et c'est aussi un outil supplémentaire pour recruter et fidéliser des talents. Tristan, toi, tu as connu l'introduction boursière avec ton ancienne société Anevia. Pourquoi est-ce que vous aviez choisi ce levier en particulier Oui, Clémence, moi, j'ai vécu oui. cette aventure euh, puisque dans ma précédente société, qui était dans les télécoms, euh, Anevia, on a réalisé ce processus d'introduction en bourse euh, qui était d'ailleurs à l'époque euh, un peu atypique euh, puisque nous étions une société de technologie Ouais. Euh, et en 2014, quand nous avions réalisé l'opération, la bourse était surtout réservée à des sociétés biotech. Oui. oui. Euh, pourquoi Parce que euh, ça nécessitait beaucoup d'argent, c'était des sociétés euh, qui réalisaient assez peu de chiffre d'affaires. Et la bourse était ouais, un ouais, des mécanismes. De particulier de business model de cash burn où elles ont besoin d'énormément de sous très vite. Exactement. Ouais. Exactement. Et les sociétés un peu plus, euh, j'ai envie de dire, tech, start-up, elles se tournaient plutôt vers des, euh, des, des fonds d'investissement. Oui, du private equity, euh, ouais. Et du, du private equity. Et, et nous, on avait choisi ce mécanisme-là parce qu'on avait été séduit par euh, des introducteurs euh, en bourse, ouais. parce que ça permettait de… c'était des processus qui étaient assez étonnamment mieux contrôlés. Oui. Euh, alors, ça peut échouer. Hein, Très carré, oui. Voilà, mais euh, quelque part, euh, quand on remplit euh, euh, le profil, eh bien, on, on savait qu'il y avait un processus qui était assez lourd, assez réglementé, mais finalement assez cadré et qui durait euh, six mois, sept mois, et probablement moins d'aller là que euh, une, une levée de fonds. On avait atteint une certaine maturité, on va dire. À l'époque, la société faisait un, un petit peu moins de 100 personnes, euh, donc on était dans des petites introductions en bourse mais ouais. on savait que que ça pouvait être une opération euh, potentiellement attirante pour les gens qu'on avait un petit peu marre des les bibliothèques ouais. euh, voilà euh, et puis ça correspondait aussi à une perspective pour les fonds d'investissement qui nous accompagnaient depuis euh, plusieurs années de de se dire euh, on rentre dans une forme de liquidité c'est-à-dire que la société exactement comme vous avez dit, euh, deviendrait coté, visible, attirerait des investisseurs euh, qui savent investir sur ce type de marché et, et donc permettrait d'ouvrir le marché secondaire, donc la possibilité pour nos fonds historiques de revendre tout ou partie, progressivement ou pas, euh, de, de, de, de leur investissement. Et ça, cette perspective euh, les, les, les attirait euh, notamment. Est-ce que toutes les entreprises peuvent prétendre à une introduction est-ce qu'il y a un domaine ou une taille d'entreprise qui est préconisée Oui, justement, c'est ça qui est assez intéressant, euh, comme vient de l'expliquer Tristan, c'est que c'est pas euh, réservé. Euh, alors En France, on connaît euh, les poids lourds de la Côte du CAC 40, on connaît euh, Danone, L'Oréal, euh, Valourec, euh, Total. Mais euh, alors évidemment, le petit charcutier du coin en bas de la rue, il va pas forcément s'investir en bourse, c'est clair. Mais de très nombreuses sociétés peuvent s'introduire en bourse, mais pas sur n'importe quel marché. Euh, alors il y a de très nombreux euh, marchés qui existent, par exemple en France, euh, on va avoir euh, les sociétés qui sont cotées sur euh, Euronext Paris, euh, qui vont être soumises à un certain nombre de règles édictées par l'Union Européenne, euh, mais qui vont concerner des capitalisations boursières comprises entre 150 millions d'euros et plus d'un milliard d'euros selon euh, le compartiment euh, auquel on, on, on va les rattacher. Mais il y a aussi des sociétés qui remplissent pas ces conditions d'accès au marché réglementé, et euh, là, ça, il va être possible de, euh, de procéder à une introduction en bourse sur, par exemple, Euronext Growth, qui est l'anciennement Alternext, qui est, est euh, un système multilatéral de négociation créé principalement pour les entreprises de, de taille moyenne, donc les PME, UTI, pour faciliter leur cotation et limiter les contraintes d'introduction en bourse. Et puis, euh, pour les toutes petites entreprises, les trop petites ou les trop jeunes entreprises en fait, pour, pour ces deux euh, premières euh, solutions, il, euh, il y a une troisième qui s'appelle Euronext Access, qui permet d'intégrer un marché financier adapté afin de financer leur développement et bénéficier de la notoriété de la cotation, mais qui ne sont pas réglementées en vue de la Directive de l'UE. Et ça rend évidemment les critères d'admission beaucoup plus simples. Donc en fait, une IPO, ça, ça comporte quand même des lourdeurs et un coût qui ne sont pas négligeables pour une petite société. Qui du coup pourra aussi décider de lever des capitaux de gré à gré, en rencontrant euh, les investisseurs un par un. Mais si elle cherche vraiment à s'introduire en bourse, il est possible de le faire à travers euh, différents euh, marchés en fait, différentes places de cotation, qui pourront s'adapter. Euh, à sa taille euh, à, à son secteur et à, à, aux, aux contraintes qu'elle est prête à, à prendre pour cette introduction en fait. C'est quoi une introduction réussie Alors, une introduction réussie, c'est simple, c'est un succès à la fois pour l'entreprise et à la fois pour l'actionnaire. Donc ça veut dire que au moment de l'IPO, les investisseurs sont au rendez-vous et que le titre s'inscrit d'emblée dans un parcours haussier ascendant. Voilà. Alors, on peut donner euh, quelques exemples. Par exemple, la FDJ, euh, l'introduction en bourse de la française des jeux, euh, qui a été euh, amenée à bien bah, il y a un an, quasiment maintenant, parce que c'était le 21 novembre 2019, hein, euh, qui a été un vrai succès euh, populaire. Donc, un euh, demi-million de Français ont participé à cette introduction en bourse. Donc, c'est absolument énorme. Euh, et euh, la valorisation de la FDJ, qui était de... 4,33 milliards d'euros avec un cours de bourse de 19,90 euros le jour de l'IPO. Euh, un an après, le titre s'échange à 34 euros environ. Donc, on a quand même une progression de près de 70%. Donc, c'est quand même énorme. Alors, après, la pente, elle a été relativement ascendante. Il y a évidemment eu un, une baisse assez importante en mars liée à la crise du Covid-19 puisque le, le titre a chuté jusqu'à 18 euros, donc euh, c'était moins que son, le, le, le prix de, de lors de l'IPO. Mais euh, à part ça, enfin vraiment, c'est une progression euh, constante et un vrai succès. Mais c'est en fait c'est assez euh, logique parce que la française des jeux bon ça a quand même été très ouvert au, au public euh, voilà aux français qui ont acheté euh, en masse le, les particuliers ont été au rendez-vous et c'est une valeur qui est complètement avec en adéquation avec le profil plutôt risque des français qui privilégie les valeurs de bon père de famille. Or la FDJ c'est une croissance de résultats intéressante qui n'est pas fulgurante mais qui est constante au fil des années. Donc, c'est quelque chose qui, clairement, l'action la, la, FDJ elle a trouvé son public et ça convient très bien aux Français. Après, on peut parler d'une deuxième, euh, deuxième IPO très réussie qui est Zoom Video Communication. Donc, cette euh, société, elle a été euh, cotée en avril 2019 avec un lancement euh, de prix d'IPO de 36 dollars. Donc, le premier jour de cotation, ça, le, le, le cours de clôture était de 62 dollars. Déjà, on avait euh, ça, ça a commencé assez fort. Ensuite, cependant, il y a eu une certaine stagnation jusqu'au début de l'année 2020. Et alors là, au début de l'année 2020, ça a grimpé en flèche. Tout simplement avec la crise sanitaire qu'on connaît actuellement et puis les solutions que présentait cette société en totale adéquation avec les besoins du moment. Aujourd'hui, elle avoisine quand même les 430 dollars, cette action. Donc c'est quand même assez intéressant. Et évidemment, c'est une solution de visioconférence qui bénéficie du confinement et du développement du télétravail, mais aussi des cours en visio avec énormément d'entreprises et aussi d'universités parmi ses clients. Et une introduction ratée Alors il y a un exemple d'introduction ratée qui est assez célèbre, peu connu du grand public, mais que tous les gens du, du secteur de la finance connaissent. Mais bah en fait, c'est ce Facebook. Alors on dirait pas comme ça, mais le célèbre réseau social a eu des débuts en bourse très très difficiles. C'est-à-dire que euh, l'introduction à la bourse de Facebook a été faite le 18 mai 2012 au cours de 38 dollars. Donc, il s'agissait d'une des plus grosses IPO de l'histoire. Le groupe capitalisait 90 milliards de dollars lors de son IPO. C'était énorme, voilà. Et six jours plus tard, le groupe ne capitalisait plus que 69 milliards de dollars. Et la baisse, elle s'est poursuivie jusqu'en novembre 2012. Donc, pendant de longs mois, et l'action a perdu 49% de sa valeur sur les premiers mois. Donc, alors la presse n'a pas aménagé Facebook, on a parlé énormément de l'IPO fail de Facebook, hein. ça a été euh, une catastrophe. Alors pourquoi Parce que euh, les investisseurs doutaient de la solidité du modèle, parce que aussi ils jugeaient la valorisation trop élevée. Le cours de bourse auquel on avait euh, mis l'action au moment de euh, l'introduction en bourse ne euh, correspondait pas réellement à ce à quoi les investisseurs s'attendaient et ce, ce sur quoi ils tablaient. Et puis parce qu'on s'interrogeait sur les perspectives de croissance du réseau social. Alors aujourd'hui, avec le recul, il est facile de se dire « ah bah oui, quand même, si c'était une bonne boîte, euh, voilà ». Mais en fait, non, il y avait quand même euh, des, des, des grosses interrogations sur euh, les leviers euh, de croissance euh, du réseau social. Alors depuis, évidemment, euh, Facebook a connu un parcours quand même relativement intéressant, enfin même très intéressant, puisque euh, le cours de bourse depuis mai 2012 a été publié par plus de 7. Et le titre aussi autour de 275 dollars à peu près. Et les introductions surprenantes auxquelles on ne s'attendait pas Alors, euh, oui, alors il euh, y a des introductions sur... Alors, il y a aussi énormément, en fait, d'introductions qui font parler d'elles, hein, euh, parce que elles sont souvent repoussées. Alors, ça a été le cas de Uber, ça a été le cas, euh, c'est, le cas de Airbnb, là, aujourd'hui. Alors, euh, normalement, ça y est. Airbnb devait être coté en 2019. Finalement, la société devra faire son introduction sur les marchés boursiers euh, US en décembre 2020. Donc, euh, là, dans, dans, les semaines à venir. Alors, évidemment, pourquoi on parle d'Airbnb? Alors, parce que, bah, tout le monde connaît Airbnb, hein c'est l'allocation de logements entre particuliers. Comme Facebook fait partie des GAFAM, Airbnb fait partie des Natous. c'est le Netflix, Airbnb, Tesla, Uber. C'est des grosses sociétés de la tech bah, qui se sont introduites en bourse récemment ou qui vont s'introduire en bourse euh, là. Donc, des sociétés extrêmement disruptives qui ont quand même euh, bouleversé euh, des euh, systèmes euh, en place. Et alors, pourquoi elle est parmi les plus attendues des investisseurs internationaux D'abord, il y a l'ampleur de la levée. Donc, le groupe veut euh, lever environ 3 milliards de dollars grâce à IPO. donc c'est quand même assez important. Et puis, surtout, en fait, c'est parce que euh, cette IPO va servir un peu de baromètre de l'optimisme des marchés. Hein. Donc, d'un côté, on a un engouement croissant pour euh, le business model d'Airbnb qui a quand même fait ses preuves dans la durée. Et puis, on voit toujours que, euh, finalement, les particuliers préfèrent l'allocation de logements individuels plutôt que la réservation d'une chambre dans un groupe hôtelier. Donc là-dessus, le business model, il est solide. Mais d'un autre côté, il y a la crise sanitaire actuelle qui met vraiment à mal le tourisme et toute l'économie. Donc, en fait, ça va un peu être qui les marchés choisiront-ils de privilégier Soit un business model, une société prometteuse et porteuse d'un business model vraiment euh, intéressant, ou alors un contexte économique dégradé qui rend difficile, voire impossible, la bonne marge de certains secteurs d'activité, et notamment le tourisme. Si l'étape de l'introduction est historique pour l'entreprise, euh, et qu'elle marque bien sûr un tournant dans son développement, euh, il existe aussi des inconvénients à ce nouveau statut d'entreprise de, cotée. Alors oui, alors d'abord on peut être euh, plus euh, scruté par euh, par euh, le, la concurrence, oui. Alors c'est pas généralement ça qui va vraiment déranger le patron de société cotée. Ce qui peut être plus difficile aussi, en fait, c'est que euh, surtout quand on devient une grosse société cotée, c'est que euh, le cours de bourse sera relativement corrélé au cours des marchés boursiers dans leur ensemble et au contexte macroéconomique. Alors que quand vous êtes une petite société qui n'est pas cotée, finalement il y a une décorrélation entre ce qui peut se passer au niveau macroéconomique et ce que vous vous euh, valez euh, réellement. On va plus prendre en compte le, le contexte macro pour juger de la valeur du cours qui, qui va fluctuer à la hausse ou à la baisse en suivant les, les, les marchés financiers. Comme je le disais, être investi en bourse, c'est aussi perdre un peu son indépendance puisque vous avez des actionnaires, il faut leur rendre des comptes pour l'Assemblée générale. Euh, c'est aussi euh, l'obligation d'être transparent sur énormément de choses. Quand vous êtes coté en bourse, vous devez euh, publier des rapports annuels, vous devez être transparent vis-à-vis -vis de vos actionnaires, il y a des publications euh, qui sont obligatoires. Donc c'est quand même un processus qui est quand même un peu, euh, un peu lourd. Et euh, qui peut faire peur, voir qui peut décourager euh, certains. Juste pour info, Clément, okay, bon. nous dans les, au fait, dans les petites valeurs dont nous faisions partie, parce que nous étions sur euh, Euronext Grosse, l'un des problèmes, en fait, d'être côté euh, que l'on a rencontré, c'est que, en euh, fait, les volumes d'échanges sont très faibles et qu'au fait, le cours de bourse est très fluctuant, non seulement pour les sujets macro, mais surtout parce que tout d'un coup, vous avez un particulier qui veut vendre 50 actions. Donc, il, il vend 1000 euros d'actions et il euh, n'y a personne qui achète en phase parce qu'il y a assez peu de volume. Et donc, tout d'un coup, l'action peut perdre 25% parce que tout simplement, il y a un retraité qui vend ses actions. Et donc, il y a des fluctuations comme ça d'actions qui sont même potentiellement, du coup, nous, nous on a vécu cette situation-là, à un moment donné, on avait beaucoup de fonds d'investissement qui détenaient le capital et assez peu de particuliers, même si au moment de notre IP, on a eu beaucoup de succès auprès des particuliers. Euh, les fonds, eux, ils vendent pas, ils achètent pas, enfin, ils ne bougent pas. Vous avez un particulier qui veut vendre et l'action perd 25%. Et donc, tout d'un coup, la valeur faciale côté de la société tombe, alors qu'il s'est rien passé. Quand on veut relever de l'argent après, quand on veut faire une opération, bah, vous avez un une étiquette de prix sur la société. Donc, le manque de liquidité dans les petites sociétés avec les faibles capitalisations est parfois un handicap, en fait. Est-ce que finalement, on peut dire que l'introduction pourrait être considérée comme le nec plus ultra du financement participatif pour une entreprise Souvent, oui. Alors Parce que la bourse, c'est une forme de financement participatif. Et euh, mener à bien une introduction en bourse, c'est voir le coût de la société progresser sur le long terme. C'est clairement ce à quoi aspire bon nombre de dirigeants. Alors après, est-ce que c'est un but à atteindre pour tous Pas forcément. Alors, euh, il y a des dirigeants de, de petites PME qui euh, préfèrent euh, ne pas être introduits en bourse parce qu'ils ont peur euh, de perdre une forme d'indépendance qu'ils gardent euh, en n'étant pas euh, cotés. Après, c'est vrai que pour beaucoup, ça reste euh, le but à atteindre. Alors, le financement participatif, qui est vraiment la cote aujourd'hui, hein, le crowdfunding, ça veut dire le financement par la foule, bah, ça s'applique finalement très bien au marché boursier. Parce que une entreprise cotée, finalement, c'est quoi C'est une entreprise qui a ouvert son capital à tous pour bénéficier des financements euh, qui vont lui permettre de mener à bien son développement. Donc, euh, on peut effectivement le, le rapprocher du financement participatif. Alors après, je voudrais revenir là-dessus, c'est... On entend très souvent quand même la bourse, la bourse c'est pour les riches, la bourse c'est pas pour moi, la bourse j'y connais rien. Mais en fait, la bourse euh, et, et le financement participatif, lui, il a, euh, il a quand même tendance à avoir plus le, le suffrage des particuliers qui peuvent euh, davantage se reconnaître dans ce type d'investissement. Euh, mais en fait, la bourse c'est ouvert à tous. Et euh, devenir actionnaire c'est possible seulement avec quelques centaines d'euros. Hein. Et c'est faire le choix de soutenir le développement d'une entreprise qu'on apprécie et en laquelle on croit, donc ça se rapproche vraiment selon moi du financement participatif. Pour aller plus loin, le Café de la Bourse a récemment signé un dossier complet sur l'introduction boursière et un article sur l'introduction d'Airbnb. Chaque semaine, retrouvez toute l'actualité relative au monde boursier, le décryptage régulier des valeurs françaises et internationales et bien sûr l'avis de la rédaction sur les investissements du moment. Rendez-vous sur le site www.cafédelabourse.com Cet épisode vous a plu Dites-le nous, d'autres viendront. Pour cela, rendez-vous sur nos pages Facebook, Twitter, LinkedIn et sur notre site internet mooncard.co. A bientôt